Thank <laughs> you. C'est moi ou lui Écoutez-moi, les enfants. Et nous allons constituer des équipes de deux. Oh, putresse, non, moi, je, je me avec C'est avec... moi, moi qui forme les équipes. Oh là là, j'espère que je vais pas être avec Rico. Sinon, c'est moi qui vais devoir tout faire. Mmh. <s 'coupir> Julie et Claire, vous nous parlerez des champignons. Je compte sur vous pour nous cueillir de beaux spécimens, mesdemoiselles. Oui Et hey, Julie je serai toi, je laisserai pas la binocle ramasser les champignons. Ouh, le joli champignon. Mmh. Pas bon, pas bon le champignon. Mmh. Sirico, il peut pas me lâcher un peu Chut Martine et Eric, vous vous pencherez sur les... Les amphiquois Oh là là, mon pauvre. Oui, c'est pas gagné Chose. Bah, euh, les grenouilles, les crapauds, c'est intéressant, non? Bah, ben ouais, c'est vachement mieux que les amphibiens. Ça, c'est cool! Mmh. Oh. Rico, les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya des amphibiens. Je t'ai pas sonné la binocle. A mmh. plus, Martine! 17h chez toi? Ma pauvre, un exposé avec lui, franchement, je te plains. C'est vrai qu'il a un caractère difficile. Hein C'est moi. <rire> Entre. Fais comme chez toi, toi, toi. <rire> Alors, il est où cet exposé Me dis pas que t'as pas fini. J'ai des trucs à faire moi. Hein Comment ça <rire> <rire> ah, ah ah très drôle Tiens regarde, j'ai trouvé des photos C'est incroyable la métamorphose du tétard en crapaud wow Quand même, c'est dingue d'être mignon à ce point et de finir plein de pustules et de verrues Ça me rappelle mon cousin qui est devenu super moche à l'adolescence <rire> Oui, mais les femelles c'est pas pareil Regarde la grenouille, elle est plutôt mignonne <rire> Je suis sûre que tu crois que le crapaud est le mâle de la grenouille Eh ben c'est faux j'ai vu ça à la télé, dans un documentaire. Ah bon Ah bah tiens, ça c'est un truc intéressant à dire dans l'exposé. Euh... On pourrait aussi parler du mythe du crapaud qui se transforme en prince charmant si on l'embrasse. T'es sûr <rire> Je sais pas, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Euh, ce mythe sert à comprendre qu'il ne faut pas suivre aux apparences. Mmh. Qu'on n'est pas toujours ce que les autres croient. C'est vrai ça. T'as raison la tartine. Oh on devrait... On pourrait euh, aller prendre des photos de grenouilles Ça... Ça nous changera les idées On va faire une photo de nous deux en plein travail mmh. <rire> Très drôle Bon, on en fait une autre Salut, ma mmh. Oh tiens La binocle Tu vas aussi à la rivière Oui, Claire, on va faire des photos pour notre exposé Moi, je vais cueillir des champignons et disons, t'as vu que Francky G sort un nouvel album Ouais, j'ai entendu dire qu'il était super naze Tu permets Je parle à ma copine là, tu vois pas Sympa mmh. ah. Tu viendras acheter l'album avec moi Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Hé la binocle, tu vois ce crapaud là Tu sais qu'il a une baffe très très collante, un peu comme toi en fait Quoi Non mais ça va pas mmh, Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves Allez, c'est ça tu y as tes champignons, ça nous fera des vacances Hé hey Rico, ça va pas non Pourquoi tu lui parles comme ça bah ben quoi Qu'est-ce que j'ai dit hein Colombe comme de la bave de crapaud Tu vois le genre Oh allez, la bave du crapaud n'attend pas la blanche Colombe Tu parles Moi, c'est pas compliqué Rico, je veux plus en entendre parler Oui, c'est sûr qu'il n'a pas été sympa Mais je t'assure qu'il peut l'être Ah bah ben, j'ai pas remarqué Ça lui a échappé au fond, il est gentil. Tu prends sa défense après ce qu'il m'a dit Il ne recommencera pas. Je lui ai dit ce que j'en pensais d'ailleurs. Je vais te dire, Martine. Si tu le vois encore, je te parle plus. C'est moi ou lui Tu choisis. Oh euh, je te rappelle quand même que Martine a un exposé avec lui. Elle peut très bien le finir toute seule. D'ailleurs, elle fait tout le travail, alors ça ne changera rien. Mais c'est pas vrai, Claire. Il apporte plein d'idées. C'est moi ou lui Bah, c'est toi. Forcément Comment je vais faire pour finir l'exposé Si tu veux je m'occupe de Claire et toi pendant ce temps-là tu vas voir Rico, d'accord Mais j'ai dit à Claire que je le verrai plus, je peux pas lui faire ça Ça sera notre petit secret à nous C'est possible un champignon gros comme ça Ça serait super qu'on en trouve un pour notre exposé Hein Quoi ben euh... Et t'es sûr que les trompettes de la mort ne tuent pas Et ben pourquoi on les appelle les trompettes de la mort alors Rico Rico Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu te caches T'es sûr que ça va euh, Oui oui, alors t'as avancé sur l'exposé Hé hey, Claire, hé hey et la manite qui mouche, ça tue vraiment les mouches Quoi Oui, oui, bien sûr. Et puis je me disais. Ah oui, super, Mais... merci, salut Attends. T'étais où Euh. euh Par-ci, par là. <rire> tu m'avais ta beauté chez toi, Martine Ouais, super. Oh qu'à y aller en courant, non Hé, hey, t'es hein sûr que ça va Martine, et Oui, c'est vrai, il aime bien se moquer de temps en temps mais il n'est pas méchant Bon, on peut parler d'autre chose que de Rico T'as fini ton exposé Eh, hey, c'est super bien dessiné C'est toi qui les as faits Eh ben non, justement, c'est Rico Hein Ouais, je me disais aussi, quand on regarde de près ils sont pas terribles euh, je, je reviens, je vais sortir Patapouf, attends-moi Quoi Patapouf euh, Salut Martine, t'es partie super vite Je me disais que ce serait sympa d'aller chercher un vrai crapaud à la rivière pour notre exposé euh, Je peux pas te parler là Je, je dois m'occuper de ma vieille tante malade qui est à la maison On, on se retrouve demain matin à la rivière euh, Salut Si tu veux sortir Patapouf, c'est mieux que tu le prennes avec toi Mais où avais-je la tête Ah là là Je sais plus quoi faire mon Patapouf Si Claire avait l'occasion d'être seule avec Rico comme moi, elle comprendrait qu'au fond il est gentil je crois que j'ai une idée Allô Julie ah. Tu veux pas aller plus loin Moi j'ai rendez-vous ici avec Julie Ah ouais Parce que la cabane, elle est à toi peut-être Hein Ben réponds la binocle Ne m'appelle pas comme ça J'en ai assez, tu comprends pour rire, le prends pas comme ça oh, Et puis, je m'en fiche après tout De toute façon, je te verrai plus hum, Ça, ça m'étonnerait vu que je fais l'exposé avec ta copine Martine Ben justement, je lui ai demandé de choisir entre toi et moi hum, Quoi Ouais, ils se parlent Oui mais j'entends pas ce qu'ils disent Tu crois que ça se passe bien Toi alors T'es vraiment gonflée Tu fais du chantage à ta meilleure copine N'empêche, c'est moi qu'elle a choisi Bah ben non, puisque j'ai rendez-vous avec elle ça elle m'a dit qu'elle te verra plus euh, Ah bon Elle t'a dit ça oh, oh non Rico Rico Bon ben, c'est pas vraiment une réussite ton plan Martine Un plan Quel plan Je pensais que si tu passais un moment toute seule avec lui, tu aurais vu comme il pouvait être sympa Sympa Franchement, il est tout sauf sympa Il se manque tout le temps de moi il arrête pas de me traiter de binocle mm. Claire, je suis désolée T'es ma meilleure amie avec Julie et... et je ne veux pas que tu sois triste Mais je suis obligée de finir l'exposé avec lui, d'accord Après je ne le verrai plus, c'est promis D'accord T'exagères Claire, tu vois pas ce que tu lui demandes Tu veux que je te dise Au fond t'es jalouse Jalouse Mais pas du tout Hé hey, Julie où tu vas, Julie Rico Rico Rico Rico Rico Je voulais te dire que. Enfin tu sais, Claire est ma meilleure amie et. Oh, comment dire Ça va, j'ai compris, te fatigue pas. Je vous ai trouvé pour votre exposé Un beau crapaud ah. <rire> Tu vois, c'est ce que je te disais Claire est vraiment ma meilleure amie Oui, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était pas gentil de te demander quelque chose qui t'enlevait ton sourire Ah bah mieux vaut tard que jamais, la binoc. Mmh. Je veux dire Claire Allez, au fond, je t'aime bien, la binoc. Ah. Je vais y arriver, hein Promis mmh. Je vous félicite. Vraiment, c'était un exposé très complet et très vivant. Euh, oui, c'est clair qu'il nous a donné le crapaud. En tout cas, je suis sûre que lui, c'est pas un prince charmant. Qu'est-ce que t'en sais d'abord Tu dis ça parce que tu le connais pas bien <rire> <rire>